et ils ont des droits dans ces réserves-là. Et puis, il y a comme un autre groupe intermédiaire qui sont les Indiens. Je parle d'Indiens dans le sens de traditionnel. J'utilise souvent le terme « amérindien » pour dire les, les Indiens d'Amérique, plutôt que le terme « autochtone ».« Autochtone », moi, je trouve que c'est un terme qui est très général. Et puis, quand on parle des autochtones, ils peuvent être… De, de, de, peuvent être de l'Argentine comme ils peuvent être de la Nouvelle-Zélande, etc. Et puis je trouve que le terme am amérindien hein, nous, euh, nous, nous, nous place devant un, gr un groupe spécifique d'Autochtones qui viennent de l'Amérique. Hein. Donc j'utilise souvent le terme amérindien plutôt qu'autochtone. C'est que, autochtone. Euh, que c est, c est, c est, ces Amérindiens-là euh, ont maintenant acquis des droits. Importants du gouvernement fédéral et, et, et où leurs euh, traités, supposément traités, ont été reconnus. Et maintenant, ce n'est pas évident d'entrer de, dans leur plate-bande pour, pour euh, négocier. Et justement, dans le moment actuel, aujourd'hui, en Nouvelle-Écosse, vous verrez ça sur les nouvelles nationales, il y a des confrontations entre les. Des Indiens statutaires et les non-Indiens qu'il y a là-bas. Dans ces non-Indiens-là, il y a des soi-disant blancs, si on peut dire, population, plus ou moins blancs, et des métis. Mais euh, on n'en parle pas. Les autres, maintenant, euh, c'est une chicane, c'est un, donc un, un, un, un conflit. Et, et j'espère que ça va se, se régler la, à la, à la, la mineur parce que ça pourrait mener à des, des actes de vandalisme, etc. C'est juste pour dire que oui. dans le moment, la situation entre les Blancs et les Amérindiens n'est pas toujours agréable. Parce que d'une part, les Amérindiens ont des droits acquis par le gouvernement fédéral et évidemment, ils veulent et du, et du, et de, du côté de la, du reste de la population, les gens disent ben, « les autres ont des droits maintenant, ils sont en train de prendre des ressources que nous avons besoin pour vivre. » Et ça crée des conflits. Qui a raison, je ne sais pas. Oui. <rire> Puis Ta recherche, elle veut continuer? Est-ce que tu continues avec ça? Ou... Ben moi, je, je, je continue avec ça, les choses qui m'aiment, euh, parce que je, comme je suis un scientifique et euh, je travaille euh, un peu dernière, dans les dernières années. C'est il, il y a des gens qui disaient aussi euh, à un moment donné que, ah oh oui, euh, euh, par exemple, une telle personne comme Marguerite Kaplan, euh, on dit qu'elle est amérindienne, mais on n'a pas de preuves parce qu'il n'y a pas de documents officiels, il n'y a pas d'acte de, de baptême. Et dans les dernières années, je me suis attardé un peu à regarder le côté ADN de ça. Et oui. j'ai été capable de démontrer que toutes les, toutes les souches amérindiennes que j'avais identifiées dans mes livres, là, comme euh, les familles Kaplan, Rousseau, Boudot, que ces femmes-là étaient des amérindiennes, même si on n'avait pas leurs actes de baptême, on pouvait démontrer par des tests ADN qu'elles étaient amérindiennes. Et ça, ça m'a occupé aussi. Je travaille un peu là-dessus maintenant. Et je, et et la généalogie, euh, c'est un domaine qui, qui est toujours en effervescence Il y a toujours des nouvelles découvertes. Et puis donc, je, je continue là-dedans. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Est-ce que, est -ce que, est, est -ce que est des liens à l'ADN, est-ce que ça a des, des liens spéciaux, ça, on veut dire euh euh, Peux-tu nous donner un exemple? de, de C'est à quoi l'ADN oui. pour euh, l'Aroque ou... Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est que... <coughs> excusez d'eau. <coughs> Les tests d'ADN sont très intéressants, en ce sens que si tu as une ancêtre maternelle, là, que, que tu penses qu'elle est amérindienne, qu'elle était amérindienne, il y a un test d'ADN qui s'appelle ADN maternel. Qui, euh, et ce qui se produit, c'est que la mère, lorsqu'elle a des enfants, elle transmet à ses garçons et à ses filles euh, des, certains gènes. Okay? Maintenant, les garçons s'arrêtent là. Mais pour les mmh. filles, alors, les filles de la maman vont ont également transmettre cette même information-là à leur famille, mais seulement que les filles peuvent les transmettre. Alors, si dans une lignée, une lignée, par exemple, moi dans mon corps, ma mère c'était une Robichaud, euh, mais quand j'ai commencé à regarder qui était ma mère, j'ai regardé sa mère et j'ai regardé la mère de sa mère, j'ai pu établir par la généalogie conventionnelle que, que le, la relation était correcte, c'est-à-dire que la mère de ma mère, c'était bien elle, etc., etc. Pour arriver à un moment donné au, en haut de ligne où j'avais une Amérindienne. Euh, remarquez bien, c'est en ligne droite, là, de mer en mer en mer en mer. Tu ne veux pas aller ouais. de côté gauche ni ouais. de côté droit. Et puis, donc, l'Amérindienne, a transmis ses, ses, son identité à sa fille, qu'il l'a transmis à sa fille, qu'il l'a transmis à ma mère en haut de ligne. En bas. Alors, donc, il existe, quand on peut ouais. trouver une lignée comme celle-là, c'est pas tout le monde qui l'a, on peut faire un test mm -hmm. ADN qui démontre que le, la, la personne en haut de ligne avait, était amérindienne. On est capable d'identifier ça par un test ADN. Et puis. Euh... Ça, ce, ce test-là, c'est de... ce test un nom spécifique. Euh, où, euh, euh, c le C ADN, ou euh, ADN-MT. Euh... mt, ADN MT. ADN MT. cest C'est-à-dire. Euh, oui. DNA-MT. Euh, pour pour la indienne. Des... Oh, ben de, de... Supposons, par exemple, que toi, tu pourrais faire faire un test d'ADN-MT si tu penses que ta mère a des origines amérindiennes, en ligne droite, on ne peut pas dévier, il faut que ce soit ouais. sa mère, sa mère, sa mère, sa mère. Si en bout de ligne, tu as une amérindienne, tu fais faire un test, tu vas avoir un résultat A, B, C ou D. Si tu as ce résultat-là, ouais. ça veut dire que la personne était amérindienne. C'est une preuve. Une preuve sine euh, non, okay. c'est une preuve non, non négociable. C'est une preuve garantie. Si, oui, oui, oui. si tu obtiens un, un résultat Y, euh, y ou pas un résultat comme, par exemple, euh, F ou S, ben, ce n'est pas amérindien. You know? Donc, on est capable d'identifier certaines bon, oui. lignées amérindiennes avec des tests d'ADN MT. Et ces tests-là sont faits par plusieurs compagnies, mais en particulier euh, la compagnie Family Tree DNA, là, c'est une une mm -hmm. un laboratoire respectable et recommandable. Et là, est-ce que tu vas écrire un nouveau livre euh, là-dessus? Ça m'a pris dix ans de recherche pour faire le premier, cinq ans pour l'écrire. Celui-ci, le dernier, m'a pris cinq ans pour l'écrire encore. Je ne sais pas s'il me reste encore assez d'années. <rire> Mais je travaille toujours là-dedans. Ce n'est pas impossible. Oui. C'est pas possible. Mais où on peut trouver ton livre? et euh, à quelle de place, comment euh, qu on peut communiquer avec toi? Oui, celui-ci, là, si vous allez euh, sur Google, vous demandez pour le titre évidence de communauté métisse euh, autour de la baie des chaleurs, tout de suite, il sort, euh, il est vendu à travers Amazon. Comme okay. Amazon, vous connaissez Amazon? C'est un, oui, oui, oui. Une, une, une compagnie de distribution de toutes sortes de choses. Alors, il est vendu sur Amazon et d'autres. Oui. Maintenant, si jamais que quelqu'un voudrait avoir le livre et qu'il ne peut pas l'obtenir pour une raison quelconque, euh, il peut toujours s'adresser à moi euh, en m'envoyant un, un message par courriel. Vous avez mon adresse courriel? Là. Oui. Ça fait que... Euh, J'ai des liens là, que euh, avec ta permission, je peux mettre ça sur, euh, euh, au bois à la station pour que le monde soit capable de communiquer avec toi. Là. Mm -hmm. Oui, les gens peuvent. Euh, si quelqu'un a des questions peut m'envoyer un message, ça me fera plaisir de répondre. Euh, mais j'allais dire avant qu'on qu qu qu qu qu qu termine, euh, est-ce que votre reportage, on peut, nous ici au nouveau qui l'écouter? Oui, oui. m'a les liens. Ça va être euh, CFRH TuneIn. Euh, ça va être euh, en direct euh, sur la radio TuneIn. Et après ça, euh, il va y avoir des vidéos euh, sur, euh, à la station. Là. Okay. Ça fait que je les liens pour ça aussi. J'ai cru que c'était 88,1. Oui, 88,1, 106,7. C'est euh, en 88, ligne. 88,1, c'est-tu pas Radio-Canada, ça, ou quelque chose comme ça? Ou... Non, c'est CRFRH, c'est euh, un poste francophone en Ontario, à pétain -Mouchine. Ok, d'accord. Alors c'est ça, c'est que mon épouse ça que, euh, ben, des... On va t'envoyer... va, on va passer... Oui, on va t'envoyer ça. On va mettre le lien exactement pour l'émission à la radio, euh, sur euh, notre émission. Et ça sera diffusé quand? Ben, je te remercie beaucoup. Ça va être samedi midi. D'accord. Je ben, que c'était correct. Que... Oui, oui c'était très bien. Merci beaucoup. Et je te remercie pour ta participation à CFRH 88.1 et 106.7. On va se parler. Merci et beaucoup. Merci, de